Bonjour à tous, je vous emmène bosser ici, chez BPGO, où je suis accueilli en résidence pour un mois. J'ai envie de vous faire partager le quotidien, au contact des équipes, vous faire visiter l'entreprise et vous faire découvrir ses métiers. Merci de liker, partager, commenter. Bonjour Hugues. Des Bonjour Géry. Ça va Hugues Ouais, ça va et toi ça Tu viens bosser chez nous Ah bah Avec plaisir. Alors Super. Je vous présente Hugues Brionne, le monsieur banque en ligne de la BPGO. Alors Hugues, explique-nous où on se trouve ici. On se trouve au siège social de la BPGO, donc la Banque Populaire Grand Ouest. Et alors c'est quoi la BPGO c'est une banque euh, qui est présente sur les 12 départements du Grand Ouest, euh, qui a 868 000 clients, dont 335 000 euh, sont propriétaires du capital social de la banque, puisqu'on est une banque coopérative ou mutualiste. On est 3400 collaborateurs pour servir ses clients. Et alors toi, ton job Alors, responsable de la banque en ligne, c'est quoi C'est effectivement, quoi on a plusieurs canaux à distance. Un centre de relations clients qui est euh, présent à Rennes, à Nantes et à Angers, et qui traite un demi-million de contacts par an. Quand même, Quand même. On a trois agences en ligne, euh, ça représente 30-35 collaborateurs qui servent des clients qui sont euh, hors de notre territoire, à Paris, à Marseille, dans les dom tom ou à l'étranger par exemple. Donc c'est du mail, du chat euh... De la visio, des entretiens en visio euh, fréquemment. Okay. Euh, et puis enfin, le canal internet où on a à peu près 5-6 millions de visites chaque mois. Donc ah, c'est ouais. notre première vitrine. Ok. Et alors il paraît que tu recrutes en ce moment, c'est ça Je recrute une vingtaine de collaborateurs, des débutants, des confirmés, des experts. Euh, on recrute à peu près tous les profils euh, pour faire des équipes euh, intéressantes. Bah écoute, merci Hugues J'en prie Géry Et on va continuer à découvrir ensemble les équipes de la BPGO Allez go alors, je vous présente Marion, avec qui je vais bosser aujourd'hui. Marion qui est conseillère aux particuliers. Alors explique-nous en quoi consiste ce métier. Alors ce métier consiste à gérer et développer un portefeuille de clients, de les accompagner au quotidien dans les projets. Ça peut être les cartes bancaires, les services, les accès à Internet, les solutions d'épargne, les solutions d'assurance et les projets immobiliers, financement de véhicules ou financement de travaux. Mais quels problèmes tu règles au quotidien Alors, on n'est pas là pour régler les problèmes, on est là pour apporter des solutions, des solutions auxquelles nos clients n'ont pas forcément eux-mêmes pensé. Et alors toi, ton parcours, ta formation pour en arriver là Alors, pour en arriver là, moi, j'ai choisi de faire de la banque à 16 ans, donc je suis wow. un peu atypique. <rire> tu dedans quand tu étais <rire> C'est <plus. rire> ça, exactement. Donc, euh, j'ai choisi de faire un bac euh, STG en comptabilité, puis un DUT technique de commercialisation et euh, une licence professionnelle banque assurance finance dans un IAE en alternance déjà avec la BPGO. Ok. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce job Alors, dans ce job, ce qui me plaît, c'est d'accompagner les clients au quotidien dans leur projet de vie. Euh, c'est vraiment, vraiment agréable. Le relationnel est vraiment au centre de notre métier. Et chez BPGO en particulier Chez BPGO en particulier, euh, il y a une vraie, euh, un vrai esprit d'équipe qui y règne, euh, et notamment dans les agences en ligne dans lesquelles j'évolue depuis plusieurs années maintenant. Mais pourtant, tu es toute seule avec ton client hein Alors, je suis toute seule avec mon client, en effet, mais euh, nous travaillons en open space, comme tu peux le voir, et ça nous permet d'échanger euh, sur des dossiers euh, et d'échanger les bonnes pratiques. Et tout se fait à distance Tout se fait à distance, mais également face à face, nous avons des bureaux pour recevoir les clients. Et alors les qualités qu'il me faut pour bosser avec toi Alors pour bosser ici, il faut que tu sois quelqu'un de réactif puisque aujourd'hui les clients nous demandent de plus en plus de rapidité au niveau des réponses. Et c'est normal. Et c'est normal. Il faut également avoir une capacité d'adaptation assez importante puisqu'il faut que euh, nous nous adaptions à chacun de nos clients et être rigoureux puisque nous avons de nombreuses contraintes réglementaires dans notre métier. Merci Marion. Les deux sont possibles, je crois beaucoup à la diversité au sein des équipes. Alors moi j'ai choisi de travailler le samedi, mais tu peux choisir le lundi. Terre et mer avec Banque Populaire et Crédit Maritime. Les meilleurs outils digitaux à ma disposition pour servir le client. Les deux, j'ai fait mon bac plus 3 en alternance avec la BPGO. CRC, ici pas de flicage, on est plutôt bienveillant dans notre management. Marion, vraiment un grand, grand merci pour la découverte merci, de ton quotidien. Plus. Moi j'ai vraiment apprécié de bosser avec toi. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à postuler. L'équipe de Marion recrute. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Bon, et entre nous Marion, elle est où la salle des coffres Parce que je n'ai pas trouvé. Bah tu l'as pas trouvé puisque la salle des coffres aujourd'hui elle est numérique.